Bonjour. Faites-vous partie de ces millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques et dont la vie est parasitée par ce stress qui mine le moral comme le physique Sans être intolérable ni vraiment validable, elles vous gênent néanmoins parce qu'elles sont toujours présentes ou parce qu'elles réapparaissent par crise à l'occasion d'une un, simple contrariété, d'un surmenage, d'un effort, d'une mauvaise position ou d'un coup de froid. Vos douleurs se situent au niveau vertébral. Au centre, le long de la colonne, sur les côtés, en bas, elles sont aiguës ou sourdes. On les a qualifiées d'arthrose, d'arthrite, de lombalgie, de dorsalgie, de cervicalgie. Au niveau de la tête, elles sont qualifiées de névralgie, céphalée ou migraine des épaules et des bras. Elles sont qualifiées de troubles musculosquelétiques, capsulites, tendinites, épicondinites, canales, canal rétréci, névralgie brachale. Elles se situent au niveau d'une ou des deux jambes, sciatique, clorragie, méragie, pubalgie tendinite. Au niveau de la poitrine, de l'épigastre, elles sont appelées RGO, blocage du plexus solaire, brûlure, bref, des troubles mal répertoriés. Elles se situent au niveau du ventre et du bas-ventre, tension, crampes, spasmes, sensations de lourdeur, de pesanteur, de pincement ou d'envie fréquente, insatisfaite. Vos douleurs, quelle que soit leur intensité, leur emplacement, rien ne les soulage durablement. Vous avez essayé toutes sortes de soins et de produits antidouleurs, mais le résultat est décevant car ces douleurs reviennent dans les jours ou les semaines suivantes. Et vous ne savez pas pourquoi. Le diagnostic est parfois vague. Et en tout cas, il ne vous satisfait pas. Car vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose à faire, mais vous ne savez pas quoi. Si votre corps personnel répond à une ou plusieurs des situations énumérées ci-dessus, vous souhaitez peut-être être aidé pour trouver une solution durable et tenter de réduire ou idéalement vaincre ces douleurs qui vous empêchent de profiter pleinement de la vie et au final vous épuisent vous craignez et vous avez mille fois raison que ces douleurs persistantes accélèrent le vieillissement de votre corps tant au niveau des structures osseuses qu'organiques aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit cadeau qui, j'en suis sûr, pour vous aider d'abord à reprendre confiance en vous, ensuite à améliorer votre santé, même si le sport n'est pas votre point fort. À la condition, toutefois, d'être motivé et disposé à suivre mes conseils et déterminé à changer tout ce qui peut l'être pour tenter d'éliminer toutes les causes curables de vos douleurs, douleurs chroniques, et ainsi ralentir le vieillissement de votre précieuse mécanique corporelle. J'ai conçu pour vous ce mini-guide illustré de 29 pages, et j'ai le plaisir de vous l'offrir gratuitement, ainsi qu'une vidéo pratique d'accompagnement à laquelle vous accédez par un simple clic, dans laquelle je vous montre la technique que j'utilise moi-même depuis des années pour empêcher mes douleurs vertébrales de revenir. Ce livret « Une minute pour soulager vos vertèbres » vous donne un bref aperçu de ma méthode agitale en tout ce temps. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé en bas de page et en fin de vidéo pour y accéder ainsi qu'au programme de formation que je viens de mettre au point pour aider celles et ceux qui souhaitent trouver des solutions pour soulager leur douleur, pour mettre en œuvre tous les moyens par elles-mêmes pour soulager leur douleur. Pourquoi je vous offre cela gratuitement Tout simplement parce que je suis convaincu que vous allez découvrir dans ce livret que vous avez en vous une force curative innée qui ne demande qu'à se remettre en route à la condition que vous appreniez aimer et apprendre enfin soin de votre corps. Et ceci grâce à des méthodes naturelles et des exercices faciles et agréables intégrés dans votre vie quotidienne. Les conseils que je vous donne dans mes formations ne remplacent pas les consultations ni les soins au niveau de praticiens compétents, médecins, osteopathes, kinésithérapeutes, chiropraticiens ou autres. Mais ils agissent en complémentarité avec ces soins dispensés par votre ou vos praticiens habituels. Je pourrais vous parler de ma méthode agitale pendant des heures, tellement que je suis passionné par la défense de la santé et de l'environnement, qui pour moi sont absolument indissociables. Mais partant du principe qu'une bonne démonstration vaut mieux qu'un long discours, je vous propose d'accéder dès maintenant à ce mini-guide, et à la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte sur vous-même qu'une nouvelle pratique toute simple et cohérente de la santé peut changer votre vie comme elle a changé la mienne pour vous permettre de vaincre ou de tenter de vaincre les problèmes actuels ou du moins une bonne partie d'entre eux. N'hésitez pas à me contacter par simple retour de mail si vous vous avez des questions après avoir lu le livret ou avoir visionné la vidéo. Je vous dis à très vite sur mon site de formation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne vidéo pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en priorité et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.